Salut toi Comme tout le monde, j'ai cru pendant longtemps que SketchUp ne servait qu'à embellir mes frites. Oh mais quelle jouissance que d'installer ce logiciel totalement gratuit sur mon PC, et en deux secondes c'est fini À moi la modélisation pointue, les menuisiers ne seront plus les seuls à se séguer sur SketchUp. Docteur Magouille arrive, les grands <rire> Oh oui, c'est bon. Tiens, hein? bizarre. Les Russes sont débarqué sur le réseau Orange ou quoi Ça n'avance pas vite Mais ça n'avance pas du tout Oh, pardon, je, je m'étais assoupi. Euh, mais c'est quoi encore cette connerie? Comment sa version d'essai de 30 jours? J'ai téléchargé le logiciel pour l'avoir gratuit, moi. Le SketchUp, c'est un logiciel gratuit. Je vais pas le payer? Ok, je me calme. J'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Ou peut-être même télécharger une version pirate que des hackers veulent nous faire payer. Tiens, ça, ça me rappelle que j'adore grignoter quelques crackers quand je programme. Allez, ne nous énervons pas. Il suffit juste que je le désinstalle et que je cherche la version gratuite dont Anatole nous parle dans sa superbe vidéo. De toute façon, la désinstallation devrait être beaucoup plus rapide. Hein Fistre, je vais ton corps endormi. Ok Enfin, mon PC est propre. Je retourne chez Anatole et voyons ce que j'ai loupé. Moi, je te conseille d'utiliser la version hors ligne, donc c'est une ancienne version. C'est la version SketchUp Make 2017. Je vais te mettre le lien dans la description parce qu'il n'est pas facile à trouver. Ok, mais c'est pas la même version. Voyons à combien ventile le logiciel. Après tout, je ne suis pas avare. Toute peine mérite salaire. Ce logiciel est aussi bien fait que tout le monde le prétend. Alors j'estime que leurs créateurs ont droit aussi de demander une rémunération en échange d'un travail aussi pointu. Hein Quoi 285 euros Cette merde Et en plus juste pour un an Mais dis donc, ils se foutraient pas un peu de notre gueule Ça vaut 10 balles à tout péter ça. <rire> Calmons-nous. Maintenant ils sont passés à une version en ligne. Donc... Ça n'est pas grave, je vais me retourner vers la version gratuite en ligne. Et puis dans le pire des cas, je reviendrai à la bonne vieille méthode du crayon et du papier. Hein. J'ai toujours eu un faible pour la graphique et, et mon coup de crayon n'est pas si mauvais. On a mieux quand même pour moi que j'arrive à utiliser la version en ligne. Mais oui, j'accepte bien sûr. Oh, mais dites donc, comment savent-ils que j'ai une barbe que je suis bien portant, que j'adore jouer de la guitare, et que j'aime beaucoup Jurassic Park. Incroyable C'est quoi ça mettre au jour Voyons. Ah putain merde Arrête de toucher à tout Stéphane. Concentre-toi, je dois modéliser mon fourgon avant ce soir. Et oublie ton dessin à main levée. Ok. Ah tiens, on peut changer son nom. Oh regarde oh, Regarde un peu comment on va s'amuser. Je m'appelle désormais Dr. Macouille. C'est quand même plus rigolo. Ah tiens, rigolo un peu. Je me mets à l'envers. Ouais, ouais Alors, essayons de trouver mon fourgon sur réseau, ça m'évitera de modéliser tout ça moi-même. Et de perdre ainsi mon temps précieux. Euh, plaçons le fourgon ici. Dis-donc, c'est quand même bien foutu la technique. hein. Les outils modernes sont fantastiques. Hein. Je ne me lasse jamais de la technologie. Oh, regarde, j'arrive déjà à faire des choses un petit peu plus poussées. Oui, j'arrive à faire tourner la caméra autour de mon fourgon. Oh, quelle jouissance Mais quelle satisfaction personnelle. On peut dire que je commence déjà à maîtriser le logiciel. Tu le vois, non Bon, je vois qu'ils ont quelques petits soucis avec les versions en ligne. Tant pis, je vais télécharger la version démo. Après tout, tout ce que je touche... J'apprends très vite, je devrais mieux m'en sortir. À partir de ce moment, j'ai exactement 31 jours pour aménager mon van. Ça va le faire. Alors, ah ouais. Ah oh bah ça m'a l'air beaucoup plus intuitif. Ah oui, c'est très clair même. Ah voyons, re mon Jumpy. Ah oh, mais curieux, que fait un A330 de Iran Air Surtout que j'ai tapé uh, Jumpy. Et il me fout un sculo. Bah attends, Jeffas. revenons à la base. Hein, on va faire simple, comment fait-on un carré Alors à moins que je sois très con, ça peut pas être l'outil cercle ça, non hein On clique, on détire, paf. Oh, oh, oh, très simple. Eh, hey, euh, attends. Euh, Je vais lui changer la taille parce que là j'ai fait n'importe quoi Hop euh, Ah bah ça marche pas moi tiens oh... Bon bah, c'est pas grave Alors on va faire un plan avec les dimensions à peu près hein, Comme il dit dans sa vidéo euh, Quand tu vas commencer les travaux, plein de trucs qui vont être différents Forcément ça va pas coller partout Tu vas pas pouvoir te fier à 100% sur les plantes Essayons à présent de faire un cube Tu sais c'est un carré mais avec du volume J'ai vu que c'était ça Oh mais ça marche <rire> oh Regarde Regarde-moi ça, je fais des volumes Je ne voudrais pas que tu aies le sentiment que je me la pète, mais effectivement, j'apprends quand même assez vite. Hein. Et je te rappelle que je suis peintre hein, à la base. Hein. <rire> S'il y avait des intellectuels chez les peintres, ça se saurait quand même. Et à présent, je vais... Aménager mon van. Oh là, là, là, quelle satisfaction Regarde-moi ça. Je peux affirmer sans avoir le sentiment de me la péter que je maîtrise quasiment SketchUp. Ah oh bah si oh, La version gratuite de 30 jours est largement suffisante. Alors, faisons un petit tour du propriétaire, regarde. Bon, hein, là, c'est l'entrée. Alors ça, c'est le garage. Ici, on a la douche. Euh, le WC caché sous la couette. Hein, c'est ouais, voilà. Ouais. Alors, ici, c'est la cuisine. Ah, Regardez, tout y est, hein. J'ai plus qu'à aller acheter les plans et suivre un autre tuto pour faire des meubles de mon aménagement. Au revoir. <rire>